Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau tutoriel sur PowerPoint et cette fois-ci, on s'attaque aux animations. Aujourd'hui, Victor va vous montrer comment animer vos présentations sur PowerPoint à l'aide d'un exemple concret. Cet exemple sera celui d'un atome, donc avec un noyau et des électrons qui tournent autour. On va commencer par balayer quelques notions, donc deux formes, et ensuite on va passer aux animations, des plus complexes aux plus simples. Et enfin, sachez que Victor réalise ce tutoriel depuis Taïwan. Alors rien que pour ça, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description s'abonner ou sur notre logo qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Et maintenant, je vous laisse avec Victor pour le tutoriel, c'est parti alors pour cette première partie de la vidéo, je vous préviens ça va aller assez vite parce qu'on a déjà vu comment gérer les formes, du coup on se lance tout de suite dans la création de notre atome, on va tout d'abord enlever en fait toutes les dispositions de notre slide en mettant vide, ensuite on va aller dans insertion, forme et mettre notre premier cercle qui correspond au noyau de notre atome, bon là pour l'instant on n'essaie pas d'avoir un cercle régulier, on le place juste comme ça, après on va dans format de la forme taille, on va mettre la même chose pour la hauteur et la largeur, comme ça, 4 cm. Ensuite, on va mettre un autre cercle pour la trajectoire de nos électrons qui tourneront en fait au, autour de notre noyau, petit cours de physique en même temps, comme ceci. Et pour la trajectoire en fait, cette fois, on va le prendre, on va enlever tout le remplissage, on va juste garder un contour avec des tirets pour montrer une, une trajectoire on va le placer encore au centre de notre slide en cédant des lignes rouges comme ceci. Là en fait pour garder la proportion de notre trajectoire on fait CTRL SHIFT et on grandit comme ceci. Là on va sur lui aussi en faisant CTRL SHIFT et voilà, Alors, une fois que c'est fait on va faire CTRL-C, CTRL-V pour avoir nos différentes trajectoires. On shift à cause l'autre pour qu'il soit exactement au centre lui aussi. On met comme ceci, on recommence, maintenant on va récupérer ce cercle et on va l'utiliser pour les électrons. On va refaire CTRL-SHIFT pour le rendre plus petit et on va le placer juste ici. Ok alors maintenant on rentre dans le vif du sujet, on va affecter notre animation à notre électron. Pour ceci on va cliquer dessus on va aller dans animation et là comme vous pouvez le voir les animations sont en, cou sont en couleur, ce qui montre que vous pouvez bien l'affecter à celui-ci vous allez aller dans ajouter une animation on préfère cet onglet parce qu'ici c'est difficile de, de s'y retrouver là vous pouvez bien voir qu'il y a les entrées c'est toutes les animations qui vous permettent de faire apparaître un objet ici les accentuations c'est pour mettre en valeur ou mettre des effets sur un objet et enfin les sorties même chose que pour les entrées, mais pour faire disparaître d'une certaine manière votre objet. Et enfin les mouvements, c'est ce qu'on va utiliser pour faire déplacer notre électron autour de notre noyau. Enfin vous avez les autres mouvements. C'est des mouvements qui sont prédéfinis par PowerPoint et qui peuvent être pratiques. Par exemple, là vous pouvez faire à votre électron un carré, un cœur, une étoile et il y a encore plein d'autres choses. Alors nous ce qu'on va choisir c'est forme, et on va changer en fait les options de l'effet pour qu'il corresponde bien en fait à la trajectoire de la trajectoire qu'on a envie de lui donner. On fait modifier les points ici et là on peut bien placer les points pour que ça corresponde à notre trajectoire. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Mais après en fait on peut définir la trajectoire grâce à ça, comme ceci. Et là on commence à avoir quelque chose d'assez parfait. Et pour le dernier. Voilà. Maintenant on va tester notre effet, on le lance, Mais malheureusement on a oublié d'enlever l'effet carré, on a mis deux. du coup c'est une bonne introduction pour le volet d'animation. Alors ici en fait vous allez pouvoir voir l'ensemble des animations que vous avez appliquées à cette slide, à cette diapo, ici on voit bien la forme carrée et on va la supprimer, pour ça on va cliquer ici et on va appuyer ici sur supprimer. Ou sinon ce que vous pouvez faire c'est juste cliquer dessus et appuyer sur la touche suppre". Comme ceci. Ensuite, on va répéter cette opération pour les trois autres électrons, on va cliquer dessus, on va faire CTRL-C, CTRL-V et là, au moins, on a copié aussi notre animation. Vous voyez, elle, elle nous suit. Euh, Celle-ci, on va la placer euh, juste là, comme ceci. Là, il faut bien cliquer sur l'animation et pas sur l'électron. Là, vous cliquez là-dessus et vous le faites correspondre avec l'ancien. Voilà. Bon, ça n'a pas besoin d'être parfait et on répète l'opération pour notre dernier électron, et voilà, Maintenant, on essaye, on lance, on regarde bien que chacune corresponde bien, par contre nous on voudrait qu'elle se lance tout en même temps, alors pour cela on va les cliquer ici, on va toutes les sélectionner en appuyant sur shift, comme ceci, et là on va cliquer sur cette petite flèche, ici on va aller dans Options de l'effet, et là, on va déjà enlever le démarrage en douceur, parce que nous, que soit fluide et que ce soit tout le temps la même chose. Pour le minutage, on va le faire répéter jusqu'au clic suivant. Donc ça, ça va aller à l'infini. Et pour la durée, on va le faire ralentir un petit peu, parce que je trouve que c'est un peu trop rapide. On met mettre 3 secondes. Et on va faire OK. Et voilà. Et maintenant, vous voyez qu'elle se déclenche à l'infini. Mais ce que je voulais vraiment faire, moi, c'était qu'elle se lance tout en même temps. Alors là, on va re les sélectionner. Cliquez cliquer sur la première, Shift. Sélectionner ça, cliquer ici et faire démarrage avec le précédent. Et comme ça, le démarre tout en même temps. Et voilà. Alors pour cette deuxième partie, on va complexifier un peu les choses et on va rajouter nos protons et nos neutrons au centre de notre noyau. On va regarder la taille de nos électrons, on va faire CTRL-C, CTRL-V. On va le prendre, mais pour celui-ci, on va enlever l'effet. On va cliquer dessus, on va appuyer sur supprimer. Et on va aller le positionner au centre. Tout de suite, je vais changer la couleur aussi de mes électrons. Clic droit, remplissage, et mettre noir. Et là, pour le, pour le noyau, je vais le un petit peu. Et j'en mets plusieurs au centre pour montrer les différents neutrons et protons. Et voilà, comme ceci. Maintenant, on va changer les couleurs. On va en mettre certains en gris et d'autres en rouge. Un sur deux. Ceci on va les mettre en gris avec un contour noir, on va faire en rouge pour les autres avec un contour noir, maintenant on va enlever le fond, on va rajouter un petit effet là dessus, on va mettre un effet de lumière et on va choisir nous mêmes la couleur, on va mettre la même chose que le rouge comme ceci et voilà. On peut tester, on va regarder ce que ça, ça donne en vrai. Voilà, c'est plutôt sympa, je trouve, déjà. Et alors, maintenant, ce que je voudrais faire, en fait, c'est créer mon noyau au début, en fait, qui s'assemble avec différents protons et neutrons. Je vais copier-coller cette slide, et je vais en rajouter une autre. Et en fait, je vais enlever tout le reste. Je vais juste garder mon noyau, et je vais créer une animation avec celui-ci. On va tous les écarter, comme ceci. Ah, j'aimerais aussi, en fait faire une, une animation aussi avec la couleur rouge, la faire apparaître, espèce de, de contour de, de cette lumière rouge qui y a sur les côtés. Du coup pour le début on va, on va enlever la lumière, on effet, lumière, et on va l'enlever. Et maintenant on va affecter une animation à chacune de nos particules pour les faire s'assembler au milieu. On va reprendre celle-là pour avoir notre modèle, fait CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant on veut que ça s'assemble se, exactement de la même façon. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans animation, en choisir une, ajouter une animation et cette fois une ligne, et la faire correspondre avec une des particules de notre noyau, comme ceci. Et on va faire la même chose pour chacune de nos particules. Alors, pour ceci, pour appliquer la même animation, on va utiliser une autre option, c'est celle-ci, reproduire animation, on va appuyer sur la touche. Alt, CTRL-C pour pouvoir garder l'option et pouvoir l'appliquer à une de nos particules. On clique à chaque fois deux fois parce que sinon il nous fait lancer l'animation. Comme ceci. Et maintenant on va changer les trajectoires. On reclique dessus pour enlever l'option. Et on fait la même chose pour chacune. Pour que ce soit parfait, on va enlever l'atome du début. Ceci on va déjà partir de l'onglet animation, on va sélectionner ça, et on va le supprimer. Et on veut aussi que chacune de nos particules arrive dans, dans un même laps de temps au centre. Et donc on va toutes les sélectionner, on va être dans animation, volet d'animation, et là on va les faire partir en même temps. Démarrer avec le précédent, comme ceci. Mais moi ce que j'ai envie c'est qu'elles arrivent même un peu par groupe de, de particules. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner ici, et les bouger. Comme ça, ils bon, vont arriver un peu aléatoirement au centre. On relance. Et voilà. Là, par contre, la transition entre les deux est un peu rapide. Et on a l'effet de lumière qui arrive bizarrement. Du coup, on va encore rajouter une autre diapo. On va copier celle-ci. Là, on va rajouter un effet sur notre noyau en mettant une animation d'impulsion on lance le diaporama voilà. par contre là le problème c'est que je suis obligé d'appuyer sur la flèche pour lancer la prochaine et moi j'ai pas envie que ce soit comme ça j'ai envie que ça se lance tout automatiquement et maintenant ce qu'on va faire c'est aller dans transition et enlever le passage à la diapositive suivante manuellement et mettre après 0 secondes. On va faire ça pour chacune de nos diapos. On va l'enlever pour la dernière pour que ça puisse durer assez de temps. Maintenant, je trouve que mes trajectoires et mes électrons arrivent un peu rapidement. Du coup, je vais les sélectionner. Et je vais rajouter une animation d'entrée d'un fondu. Ce qu'on va faire aussi c'est mettre l'entrée en premier naturellement on va tous les sélectionner avec shift et là en fait on peut on peut les faire bouger les placer à l'endroit où on veut grâce à cette petite ligne rouge voilà. on va faire encore démarrer avec le précédent pour que ça démarre directement on relance on regarde ce que ça donne voilà. là je trouve que c'est parfait alors juste une petite précision, la barre qui est ici vous permet de naviguer temporellement euh, dans, vos, euh, dans vos animations. Vous pouvez faire des zooms arrière, zoom avant. C'est au cas où vous avez trop d'animations, par exemple, euh, c'est pas pour celle-ci. Si vous voulez faire un zoom avant pour euh, faire les choses plus précisément, vous pouvez. Le délai en fait qui est ici correspond au temps après lequel la, votre animation se lance. Vous pouvez bien voir que ça bouge en fonction de l'endroit auquel je le place. La durée, c'est la durée de l'animation. Vous voyez, elle grandit, ça va être du coup plus lent, le temps pour, avec lequel elle va arriver au centre. Et après, ça, c'est juste en fait pour déplacer l'animation euh, au sein euh, des autres animations. Et ça correspond aussi à la réorganisation de l'animation. Ok, alors dernière petite astuce pour rendre les choses encore plus réelles, c'est bonus. Vous, vous sélectionnez l'ensemble des particules avec euh, la touche contrôle, comme ceci. Et après, vous allez dans Format, Effet, et vous rajoutez l'effet biseau, celui-ci qui permet de, de rendre la forme arrondie, avec une petite ombre sur le côté. Vous faites ça pour l'ensemble de nos particules, comme ceci. Vous sélectionnez encore une fois toutes les particules, et voilà. Maintenant, on relance, et vous allez voir, c'est magique. Après, si vous avez encore d'autres idées pour améliorer, n'hésitez pas, c'est à vous de voir maintenant. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. Avant de partir, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter pour nous dire ce qu'il t'a plu ou ce qui t'a pas plu. Et surtout, partage-la à ton entourage, c'est super important pour nous. Sur ce, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir Victor en vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine fois sur une prochaine vidéo. C'était Alex de la chaîne Prologue.